Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de présentation du matériel de l'IUT. Nous allons commencer notre présentation par une alimentation continue. Donc, On a plusieurs types d'alimentation continue. Là, voici un premier type. Cette alimentation continue est une alimentation triple. On a un premier bloc d'alimentation ici, un deuxième et un troisième. Alors, ces deux premiers blocs d'alimentation sont réglables en tension et en courant. Et le troisième bloc est un bloc fixe, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas régler le courant max et on ne peut pas régler la tension. Alors nous allons commencer par euh, une première présentation du matériel. Une alimentation continue, ça a un comportement euh, relativement simple à comprendre. Euh, pendant une première phase, l'alimentation est euh, euh, en mode générateur de tension, c'est-à-dire que la tension est indépendante du courant jusqu'à ce que l'on atteigne la valeur du courant max et quand on atteint la valeur du courant max à ce moment là eh bien la tension s'effondre. Alors on va voir ce que ça donne avec notre alimentation donc dans notre alimentation nous avons un bloc ici ce bloc est composé d'une sortie moins, d'une sortie terre et d'une sortie plus. Alors le symbole de la terre c'est un symbole de masse mais en réalité il s'agit bien d'un euh, d'une euh, terre. Alors le moins et le plus, ce sont les deux cos de sortie de l'alimentation. La terre est un référentiel qui est la terre du réseau EDF. D'accord Plus et moins, ce sont les deux sorties de notre montage. Donc, il n'y a pas de masse dans une alimentation pour une raison simple, c'est que la masse, on la met à l'endroit où on veut. Par exemple, on peut mettre la masse sur le moins, auquel cas on aura une tension positive par rapport à la masse, ou mettre la masse sur le plus, et auquel cas on aura une tension négative par rapport à la masse. Alors, la première étape, quand on veut faire le réglage d'une alimentation, ça consiste à limiter le courant. Alors, pour faire une limitation en courant, on va simplement brancher un fil entre la patte moins et la patte plus. Donc là, j'ai créé un court-circuit. La LED court-circuit était déjà allumée parce que j'étais en limitation de courant à 0. Et là, comme j'ai mis un court-circuit, eh bien elle reste allumée. Donc, je vais régler le courant à 1 ampère. Donc, je commute l'interrupteur en position ampère. Et là et eh bien je peux régler le courant max autorisé, donc je le mets à 1 ampère, voilà c'est fait. Alors vous remarquez que là je suis toujours en court-circuit, dès que je retire le câble, et eh bien ça y est, je suis en circuit ouvert, et c'est la lettre verte qui est allumée. Donc maintenant, ben, comme le circuit est ouvert, et eh bien je peux régler la tension. Donc là je suis sur 12 volts, c'était déjà réglé, si je veux régler à 15 volts, eh bien il me suffit de tourner le bouton ici pour atteindre 15 volts. Alors, cette tension de 15 volts, je l'aurai tant que mon courant est inférieur à 1 ampère. Si d'un seul coup, je fais un court-circuit, eh vous voyez que ma tension elle passe à zéro, puisque dans un court-circuit, la tension est forcément nulle. Voilà, 15 volts. Et on voit bien que la LED rouge s'allume. Alors, ce pas du tout un problème pour le pour une alimentation d'être de, de, mis en court-circuit. Une alimentation régulée comme celle-là accepte les court circuits Ce n'est pas le cas de toutes les alimentations.